Dans le monde d'aujourd'hui, le Big Data prend une place de plus en plus importante. Et ce Big Data, avec toutes ces données qui sont générées, attire énormément de convoitises. C'est là où Telecom Entreprise peut intervenir auprès de ses clients pour pouvoir fournir des liens sécurisés, avec aussi également des solutions de sécurisation qui vont permettre de pouvoir gérer en fait, l'ensemble du SI de manière plus sécurisée. Pourquoi avoir choisi Ségos Parce que Ségos a répondu au cahier des charges, évidemment, mais au-delà de ça, c'est évidemment parce que, chez Segos, j'ai trouvé la possibilité et la capacité d'une vraie compréhension de ce qu'était la cybersécurité. C'était pour moi très important d'avoir en face des équipes compétentes dans la compréhension de cette problématique. Et puis aussi parce que le côté ludique, euh, le côté en fait finalement où les neurosciences ont une place dans le monde de la formation. En tant que de formation pour Bouygues Télécom Entreprise, c'était vraiment primordial d'avoir un prestataire qui comprenne ce principe-là. La mission réalisée, ça a été déjà de maximiser l'engagement des collaborateurs. Et pour ce faire, il fallait trouver quelque chose de ludique dans la conception finalement de, de la formation. Et c'est en ça où, où Cegos nous a apporté cette possibilité en nous proposant des labels un label ambassadeur pour les 900 collaborateurs de l'entreprise, cest toute Bouygues Télécom-Entreprise. Un label expert-vente pour les 160 managers et un label manager pour les 60 restants. Avec un côté vraiment très ludique, que ce soit sur le module d'e-learning qui concerne les 900 collaborateurs. Un module vraiment plutôt orienté 2.0, quelque chose dans l'air du temps, d'innovant. Et puis aussi également, même sur le présentiel avec les 60 managers ou les 160 commerciaux, où on avait quelque chose qui n'était pas statique, quelque chose en fait qui était mouvant, où on pouvait se lever, où il y avait du quiz, où il y avait du jeu, il y avait de l'interaction, il y avait des simulations. Voilà, c'est en ça où c'est toutes les missions en fait qui ont été réalisées. Qu'est-ce qui en ressort euh, 900 collaborateurs formés, 160 commerciaux, 60 managers avec un engagement qui est vraiment en fait un vrai engagement puisqu'il y a quand même 70% des collaborateurs qui ont obtenu de label ambassadeur. Sur les 160 commerciaux, c'est aussi également 90% des commerciaux qui ont obtenu leur belle expert vente avec donc une vraie sensibilisation finalement de la population sur la cybersécurité tout ça, en fait, dans l'objectif pour Bouygues Telecom entreprise d'apporter des solutions à ses clients qui permettent de sécuriser les liens. Donc c'est en ça où c'est devenu. C'est un vrai engagement, en fait, pour, pour l'entreprise. Déjà, la combinaison du monde de la cybersécurité avec le monde de la formation. Avoir euh, pu euh, euh, faire communiquer ces deux mondes avec euh, ces gosses parce qu'on a eu effectivement un expert sur la cybersécurité qui travaille avec des experts pédagogiques, ça, ça a été un facteur de succès. Et puis aussi également l'identité visuelle, parce qu'il y a une vraie identité visuelle sur cette formation qui a été créée par Segos autour de la cybersécurité, avec même des films d'animation, ce genre de choses. Et ça, ça a effectivement créé un facteur d'engagement qui a été un facteur de réussite. Et puis enfin, le dernier point, c'est le pilotage. Parce qu'on a eu une vraie capacité, une vraie possibilité de pilotage avec Segos, et pour un service comme Bouygues Telecom Entreprise, service formation, où les KPI sont évidemment importants, même dans le monde de la formation, là avec Segos, on a pu avoir ces KPI.